On se retrouve pour les de euh, voilà, les Simpsons, euh, qui se hein. ouais, On va baisser son. On alors c'est un mode multi mais on, du coup pour jouer ouais, en solo, enfin soit il voit le mode, mode, donc voilà. Ouais. On map, donc voilà. Ouais. Ça marche comme ça le jeu. Donc voilà. Oh merde, c'est On <rire> <rire> c'est quoi <clair>. yeah. <rire> Donc il y a des skins. Je connais pas. On peut jouer à la manette, mais par contre c'est le port Je c'est normal. Ok, donc on a tué qui fait attaques. On a Y qui fait deux attaques. Le C, je vais la barre, mais je crois dans les va un ça qu'on Oh si on va tester du je... coup Ah oui il n'y a pas que les personnages des Simpson il y a aussi les personnages de Fa Fatima Fatima je crois que c'est de l'animé créé par, ah, tiens, par... Euh... un hackathon un... un... un... un... Il est C'est cool pour un de ventre, je ouais, est ça qu'on a grand c'est Ah, quoi cette de... attaque déjà euh... Oh, je l'ai hyper écrasé cool. Ah, il Elle est là Roi What Ouais je pas contre moi-même, donc ça va. Alright, gonna take uh a -huh. look I should... Il je l'ai bien esquivé Donc on peut euh... On revient Et voilà Bart on va tester Bart, euh, Bart <rire> Ah, Bart vers Scrofty. mais comme euh qu'ils sont maigrent pour des défendre pas puissant tu ici sais. ah, dépend avec la taille des cartes du tout avec leur force Leur poids que j'ai grand poids plus il n'y a, a, a, euh, a pas les dans le jeu De... Ouais, il est un singe de Il est a un singe de face. Euh, de... voilà. oh, il perds. Il n'y a pas les heures, bizarre. Ouais, il n'y a pas les heures, mais il y a Bonzo d'un coup. Oh marche, je... Bender qui Ah ouais Z, il sert à quelque chose, bizarre. Je pense qu'on en fait. Marge, juste marge. A chaque fois on a un double contre nous même je pense. à chaque fois on se un fantôme Ah oui Allez, dis c'est bah c'est série... ...marche... Non, euh, sorcière. Allez, dis c'est un épisode de la lune, Il y tout. Ciao, ciao, personnages de Guys... et Bill Homer il existe aussi dans la série lui ouais, logique c'est que les personnages qui sont dans, dans le jeu il existe aussi dans la série ah ouais on est en attaques avec, euh, avec Z ça c'est bizarre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 Bah alors Ha T'arrives pas euh... Oh mais il est oh, putain Il est trop bien Il est de marre Euh putain mais j'ai quoi là Bah alors Il ah, est trop cool Oh putain Ah j'ai ce qui est Oh Et je vais Pardon, pas crusty, je suis à chaque fois. ah derrière a même Hugo le frère secret de Bart. proteste en je sais pas si on entend le Ouais. Ah oui, oui, oui. oui, Ah Attends, hein ah, oh, c'est c'est pas facile pour ah si c'est une touche bon moi je l'ai essayé j'ai mis me... ah, peut-être des attaques je je suis content ah il est bien il veut une Mario. Euh, oh mais voilà, Homer, il veut l'homère plus... voilà il veut il veut Allez, non J'ai pas à euh, faire avec les cornes Oh je dois partir à un Mais il faut que tu aussi oh. Je toujours pas trouvé la touche pour faire ça C'est peut-être... Genre, euh, je sais pas moi, une touche... Euh... Oh non Ah voilà, ouais, Peter, c'est ce que je disais tout à l'heure On peut y jouer avec que lui D'ailleurs on est dans sa maison, je crois Enfin, c'est sa maison ça, Je suis pas très sûr mais Ah ouais, derrière il y a un épisode où Homer et Peter se battent. vu ça. C'était pas un épisode, un, un un pilote pourquoi pas quoi C'est un court-métrage, je sais pas. c'est un, un pas. Pas, pas un, un, un... Je fais plusieurs attaques en même temps en fait, c'est ça qui peut faire Aïe Wesh Il trouve sur moi non okay. Ah d'accord on peut arrêter son super attaque oh, yeah Ok donc si je meurs une fois on est foutu Voici ouais, euh, dans notre Bender on a vu qu'on il était Ah voilà le frère caché de, de Bart Le caché de Bart What Hugo versus Hugo Allez hop Moi je dois être le Hugo normal Oh putain, il a tué le Hubert Je teste un peu euh, Hugo, voilà. Ça c'est le frère, Hugo, c'est le frère caché de Bart. Le vrai Hugo, euh, le... le vrai ce qu'il pas... Non. non Ah ouais, elle s'est mis une... ah, elle... J'ai une coupe un J'ai quelques pertes défauts Monsieur Burns versus Monsieur Burns <rire> Encore ici Alors, oh, monsieur... Ah c'est le Monsieur Burns de la glume. Oh C'est hum. Johnny je crois qu'on est. Ah Oh mais vu que Il finit une telle fois contre ben, le on l'appellera toujours Monsieur Blanc. Je suis le en blanc là. Oh, on a même tenu. La tenue, elle est la à la elle couleur. à part le petit bandeau, il jaune nuit, et le mien, il est blanc. Un ça passe en même temps. Je pense, en plus, c'est des jeux à la tête c'est plutôt... Attends, j'ai pas la tête de, de Dr Uber, lui. Ah, j'ai... J'ai J'ai en fait. cas, on... Ah oui, d'accord. En fait, il jette plusieurs têtes en fait. Ouais, là, je viens de voir la tête de. Ah, euh, je... oh, on a vu la tête de Lenny. On a vu la tête de. Euh... Ah, on mis vu. On gagne. Un, coup, on gagne. C un échec. Qu'est-ce tu veux faire de ce marge Non, c'est la marge normale. Bon. Ah on a euh, Sébastien avec Martin. Derrière je ce jeu, j'ai vu sur Internet. Je sais pas qu'il qu y avait Monsieur Ben dans le jeu. J'avais pensé qu'il y avait Lisa dans le jeu. Tu crois qu'à fin game tu vas encore Oh il y en a peut-être un deuxième Oh on a plus avec combien oh, derrière. Oh le... Oh le coup de oh, poing oh. oh mais il est trop bien Il est trop bien le là, il marche, il j'avais pas mal aussi voilà. en, en oh non on se voit qu'on un c'est le bouton Z, Z c'est c'est Normalement, on a un gros marteau, ouais, c'est. Tu peux te prendre un mal. C'est du bon. On a un crâne. On va faire un autre. Ouais. Non, il s'appelle pas Merci Nissan. Bon, on va essayer Bender, je Versus Bartman. Ah, hein, on a Bartman aussi. Ouais. On a Bartman vert, hein. Ah oui c'est vrai Bart c'est vrai qu'il a adopté un éléphant Non un... Un... Un... Un... Un... Ah, mais c'est vrai non ouais. ouais. oh oui c'est vrai de l'heure si On bon, les autres euh... à part vrai Bart. Ah, arrête Je vais t'arrêter dans à... le quoi quoi qui arrive Ah ah euh, part ah pour... Oh, Oh ouais Bender il est enfin, pas vraiment nul mais euh. Après c'était. Mais non je voulais pas prendre du gauche sais. Sais. Il parle vraiment pas les personnages euh... Non mais après, on fonds de Batman. là. de la part de la part de la la la Mais là, monsieur j'aime ce que vous êtes à découvrir. Hein. Ah, on a la centrale euh, où ils travaillent au merde. plusieurs personnages. Hein ouais. Moi je teste pas que les personnages de Simpsons. J'ai testé les personnages des Simpsons au départ, mais après, voilà quoi. Excellent. le cimetière, c'est mort. Parce que logique, bon, euh, logique, euh, c'est Justin un Simpson normalement. Que que hein hein Je pense qu'il a la même voix qu'Homer lui Mais pas du tout. Il n'y a pas exactement la même voix, mais un. Oh. en euh, Hugo, c'est bon là. Ah, t'as que j'avais hein, Je sais que c'est Hugo. C'est Hugo. Il apparaît pour la première fois et ça monte cette voix-là. Qu'est-ce qu'il fait lui il y a Une langue de grenouille. Voilà Je ouais. sais pas comment on utilise ces. Euh... Ah je fais le coup On va défoncer une cou, voilà. Du coup il est dans un coin et hop, il est du discours. Oh merde Ah comme dans, comme dans la série, un moment où Peter et Homer Vrai, vraiment... mmh. Mmh. Mmh. You don't Avec on mmh. <rire> <rire> ah, je... ah, je sais pas, je sais pas je dois ça. Hein. Mmh. <rire> oh, bon, bon, voilà, on va s'arrêter là. Et bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.